Mm -hmm. C'est le connecteur de charge. Peut-être à l'intérieur. Quelqu'un avait déjà touché.

Ils ont utilisé la colle 4 minutes. Il m'avait dit que appareil. alimenté avec son Il touche la carte. Il est Et il a vu le l'emplacement pour le Il a pu Il a le